Ce soir-là, H devait passer une bonne soirée. Malheureusement, il n'arrivait pas à se sociabiliser. Il s'était réfugié sur le trône, dans son coin. Des fêtards passent devant la porte des toilettes. La soirée bat son plein. La musique est à fond, mais H ne semble pas vouloir s'amuser. Sur le téléphone de H, plus de batterie. Heureusement, dans son sac à dos, un chargeur. Grâce à cela, il va enfin pouvoir se divertir tout seul dans son coin. Ce qu'il ne savait pas, c'est que s'il ne changeait pas d'attitude, il ne quitterait jamais cet endroit. Tu fais quoi là Pourquoi tu rentres <rire> Je suis là pour te regarder chier. Va bah, me faire chier surtout. Ouais. Juste envie d'être tranquille là. C'est bon. Comme tu veux. Tu sais quoi, mec Ta vie, elle est même pas intéressante. J'ai rien à raconter. Tu prends pas de risques, tu vas pas voir tes potes, tu bois pas d'alcool, tu fais rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse C'est vraiment de la merde enfermée dans du formal sous verre, quoi. Euh, tu sais quoi Je pense que je commencerai à boire de l'alcool le jour où accepter un verre me fera plus de plaisir que le refuser. Faut... D'accord. Enfin, tu veux pas m'aider Comme tu veux. Bonne chance pour sortir d'ici. Quoi Attends, quoi Tiens, tu viens d'arriver oh non merci, je bois pas. Ah bon Non mais vas-y, tire en moi une note. Ah non mais je, je fume pas non plus, merci. C'est pas marrant mec, tu fais comment pour ta mise en soirée Laisse nous jouer. Ash avait décidé de ne pas être intéressant pendant cette soirée. Compris vite que s'il voulait sortir, il devrait prendre un peu plus de risques. Mais, tu veux pas juste euh, arrêter d'être chiant Enfin, tu vois bien, euh, je marche pas. Ah, Destroy Nique le système. La société c'est de la merde de toute façon. <coughs> <coughs> ah. mm. Ok non les gars. C'est <coughs> comme ça. C'est <coughs> comme ça qu'on s'amuse. Euh non mec, ça c'est juste dangereux. Alors j'avoue, tu vas te faire même mec hein. Je suis à ouf moi. Personne m'arrête quand il faut s'amuser. Il faut s'amuser dans cette fête, c'est le... Le type de la porte là qui m'a dit euh, qu'il faut s'amuser. Attends quoi quoi quoi mec il y a les flics là Mais non non pas les keufs, le type de la porte je te dis euh, le mec à la porte Euh tu le connais Nope, jamais vu mais il est un peu flippant non Au début c'était juste un heure maintenant il vient d'évoluer en stoner. Ça te part en couille. Ça va pas du tout là. Ça va pas du tout. Tu passes pas. T'as pas ton droit de veto ici. À voter. Oh les gars, il est là!